Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de la détection des genres. Dans Bokeh, euh, quand je visualise une notice, je vois un genre, ici, dans Dessiné. Bokeh détecte ce genre à partir d'une codification qui se trouve dans Cosmogramme, dans le menu Autorité et Codification, Entrée, Genre. Ici, on peut voir que la bande dessinée est paramétrée. Je peux aller voir comment ça se passe. Donc ici, on a dit que la règle de reconnaissance, c'est que de l'on le champ 995 $F, euh, eh bien, il commence par bande dessinée BD. J'aurais pu dire qu'il était égal à BD ou qu'il contient BD. Pour vérifier, on peut s'apercevoir avec inspecteur Gadget que cette notice dans son exemplaire contient effectivement un dollar AF qui commence par BD. Notez bien aussi que lorsque vous ajoutez un genre ou que vous modifiez une règle de détection pour en ajouter ou en enlever, euh, ces modifications ne sont pas rétroactives, il faudra ré importez votre catalogue dans Bokeh. Et voilà, c'en est fini pour cette démonstration. A bientôt dans une prochaine démonstration.